Bon, ben on est parti pour une belle randonnée au Mont-Mégantic dans une température assez intéressante. Je me remasse un peu. Ça faisait longtemps que je voulais avoir une température de même pour randonner, pour enfin pouvoir essayer mon équipement contre la pluie. Parce que dans mon été, éventuellement, dans mes grandes randonnées, je vais avoir à être confronté à ça. Mais là... J'ai jamais eu la chance de pouvoir en profiter. Puis en plus, ce qui est le fun avec la pluie, c'est que ça fait toujours un peu descendre la température parce qu'aujourd'hui, il faisait assez chaud au soleil. Mais là, le soleil se cache. Ramasse un peu. Ça, c'est le fun. Et en même temps, ben, la pluie, ça rabat les mouches au sol. Il y a plein d'avantages. Fait que là, je m'en vais m'installer sur euh, le site numéro 7 à la Grande Ourse. Le Mont Mégantic. J'ai déjà été là. Puis finalement, le sort a fait que j'y retourne. C'est un beau site. Ce qui est cool de ce place-là, c'est qu'on a un beau petit ruisseau direct à côté, à deux pieds du campement. Fait que pour m'approvisionner en eau, ça va être facile. Sauf que ça l'amène de l'humidité. Mais il pleut aujourd'hui. Fait que tant qu'à moins, c'est pas un problème. L'humidité va venir plus du ciel que l'air qu'il y a autour de la, de, de la tente. Ouais, il pleut, j'espère juste que ma caméra n'en prendra pas trop. Fait que là, je marche jusqu'à la grande douce. Après ça, je pense que je vais me partir à un gros feu, ben un gros feu. Un bon feu où je vais pouvoir faire chauffer une roche. Puis je vais essayer ça, je vais faire chauffer mon steak direct sur une roche. Puis, proche de là, je vais mettre ma petite pétac. c'est ça mon souper. Avec ma petite bière à épiller. Pour me débarrasser de ça tout de suite, pour que demain, quand je vais continuer à traverser des monts mégantiques, Parce que je suis ici pour ça. ça soit moins pesant. Parce que ça fait partie du... Euh, du trop... Euh, du trop plein de mon sac. Le steak qui serait pas là habituellement, la bière non plus, puis la patate non plus. Ça allait contre euh, la logique. T'sais, je veux voyager léger, mais je me traîne un steak d'un pouce et quart, la bière puis une pétac. Non. Faut pas faire ça si on veut pas se ruiner les genoux sur de la grande randonnée. J'ai l'impression que je suis comme une gazelle euh, qui rime grand ours à 900 mètres. On dirait que ça fait 15 minutes que je suis parti, mais Krim, euh, bon, j'avais au moins un, un 3 km à faire, mais Krim, ça s'est fait tout seul. Ben, c'est sûr qu'il me reste quasiment encore un kilomètre à faire, là, mais euh, pff, pff, ça va bien. Finalement, la pluie s'est calmée un peu. Fait à part laisser un peu des sentiers détrempés... Ça n'a pas fait baisser la température ben, ben je pourrais vous dire. Ça ben, va aussi monter le taux d'humidité. Mais ce qui est le fun, crime ici, il y a de l'eau en tabarouette, C'est pas comme quand je suis allé au C'est sûr que ça fait une couple de semaines de ça et qu'il n'y a plus euh, quasiment une semaine, une semaine et demie de temps en ligne. Tous les jours, ça... ça rend flou les cours d'eau. Ça. Ça, ça, c'est plaisant. Là, je pas à courir 100 mille pour avoir un litre d'eau. Je viens qu'à... Je présume qu'à côté de mon campement, le ruisseau, il doit couler en masse. Je n'aurais pas à forcer pour avoir de l'eau. Ça, c'est le fun. Ah, ici, il y a déjà gris, il y a des souris, puis il euh, y a des petits Suisses là, un peu opportunistes. Il va falloir que je suspende mon sac à bouffe pour ne pas me faire briser mon sac comme la dernière fois. Que si vous venez au mont mégantique, faites attention, laissez pas des noix dans vos sacs. Il va falloir que je vide ça. Parce que là, on essaie ici. Là. Je vais traîner de la bouffe. Au cas que je m'en servirais, parce que je pensais partir plus tôt que ça aujourd'hui, puis que j'aurais une petite fringale. Mais c'est pas ça que c'est passé. Comme d'habitude, je pars un peu tard. Et on donne, je ne veux pas venir. Pas mal plein. Ça, c'est fait. Ça. Ça, il va falloir que je trouve un trou, un trou assez rapidement, parce que sinon, les souris vont me spotter puis ils vont venir me briser mon sac. Fait que là, je pense que je vais installer toute ma tente. Je vais étaler mon stock. Euh, puis... Ah, créer mon petit ruisseau à côté. Il est sec. Non, ça c'est triste. Le ruisseau que je parlais, c'était lui ici. Il est sec. Mais il y en a un autre pas loin. On l'entend couler. Il est à peu près à 20 pieds. C'est juste qu'il faut que je descende le, le petit, le petit fossette. Puis que j'aille récolter mon eau... Euh, un petit peu plus loin que prévu, mais ça, c'est pas si pire que ça. Puis là, il que je me mette du stuff à la mouche, là, je me fais grignoter. Fait que je m'étale. Fait que je pense que je vais vous montrer un peu comment je monte ma tente. Bien, ça, c'est mon système de couchage, dans le fond. Rien de bien compliqué. C'est sûr qu'il euh, aurait fallu que je pratique un peu mes nœuds de serrage, là, parce que cette affaire-là, -là, c'est n'importe quoi. Mais on s'en sort toujours. Je veux ça à faire quelque chose qui va faire la job pour la nuit, mais c'est clair que je manque de pratique pour ces petits nœuds-là, qui sont la base quand tu fais un petit peu de camping, mais... On y voit avec quest ce qu'on peut, avec les connaissances qu'on a. Puis, bien, j'ai réussi à faire la Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, ici, on a le, le, le matelas Thermares en forme de Z. Un, un matelas euh, gonflable ultra léger de 6 ou 100 ultra léger, R1.1 Ici, c'est un sac de couchage de Sierra Design en duvet. Je pense que c'est un genre un, un zéro. Mais il faut toujours se dire que euh, ce qu'ils nous vendent, il faut racheter facilement 10 degrés de plus. Genre, c'est plus un 10 degrés. Pour que je sois confortable, en bas de tout ça, là, je risque d'avoir un peu froid, mais là, euh, il y en a genre euh, 20, 17, cette nuit, je ne sais pas trop. Fait que Ça ne sera pas un problème. fait que là, je pense que je vais ramasser mes petites traînasses qui à gauche et à droite sur ma plateforme. Je vais essayer d'aller me chercher du bois. On se ramasse un allume-feu, puis on met le feu. Ouais, ben j'ai oublié d'enregistrer encore. Il pleut en plus. Je suis en train de faire. Ouh! Les orages! Je suis en train de faire cramer ma patate. Là, je l'ai mis pas mal direct sur le feu. Mais il faudrait que je l'avais plus souvent. Et t'as boire. C'est chaud. Peut-être plus comme ça. Il ouais. faudrait que je me cache. Fait que... Il fallait que je watch ma patate, là, puis euh, ça sera pas trop long. Quand ma patate va être prête, je pense que je vais virer la roche de bord, je vais déposer mon steak là-dessus, puis wouhou, je que ça va être bon ça. J'ai testé, testé la roche qui est dans le feu. Ah, la main il est pas mal chaude sur le dessus, ça fait que je même pas en dessous. Ça fait que je pense qu'on va essayer de la flipper. Je vais passer ma patate, là, je vais la mettre de côté. Parce que, euh, même s'il si est semi-cuite, il, semi il peut-être à la limite crude, ça ne me dérange pas. J'en mange tellement de patates crudes dans ma vie que je euh, pas bruit d'être cuite ça coche. Mais mon steak, lui, j'ai hâte d'y Fait il faut bien que je commence à quelque part. Ça fait que je vais tasser ma patate. On va, on va mettre ça de côté. On ouais, va commence à être cuite. On va en mettre le réchaud genre. On va essayer de flipper la roche. Là. Je me suis trouvé un bout de bois. Ça aurait quasiment pris des gants de soudeur pour être capable de la pogner dans mes mains et la mettre à mon goût à la bonne place, mais ça va être ça. Est-ce que vous entendez ça? <rire> l'improvisation, mais Calvin, ça, je pense que ça va être sa coche en tabarouette. Puis en plus, c'est tellement épaisse la roche que qu'elle va garder sa chaleur tout le long de la cuisson. Puis là, saisie de même, je pense que je vais faire ça deux minutes sur un bar, deux minutes sur l'autre, ça va être saignant. Hey! Ça, je pense les meilleurs le meilleur setup. Il euh. faut juste que j'oublie pas qu'il faut que je mette mon poivre au sel. Attendez, je vais juste vous déposer là. Attends. Fait que là, je pense que ça fait à peu près une minute. Ça pétille moins fort. J'espère juste que la, la, la, la viande qui était froide n'a pas refroidi trop ma, mon, euh, ma roche. Parce que je veux que quand ça va tomber sur l'autre bord, le même son. Hum, une petite pétacque. En tout cas... Le petit sel puis le petit poivre sur ma viande, ça va être encore une petite coche au-dessus. Ça, c'est de la grosse gastronomie quand même. C'est du gros luxe, là, avoir une viande de même euh, dans le bois. Mais, sauf qu'il a fallu que je la traîne. <rire> bon, on essaie ça. Qu'est-ce que ça donne? Ouh! J Oublie qu'il y a des flammes quand même à côté de la roche. Hmm. Je vais regarder un peu le dos de ma viande, qu'est-ce que ça donne. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça colle. Oh, une petite shot l'autre bord encore, Parce que l'autre bord, il n'était pas, euh... c'est sûr que ça doit être par rapport à la coupe, il y avait une petite curve dedans, c'est pour ça qu'il y avait un petit peu plus de coloration à différents endroits. Mais je vais essayer d'uniformiser ça un peu, là. parce que quand même la viande n'a pas ses corps, c'est bien beau saignant, là, mais <rire> je ne vais pas manger du tartare non plus. Avez-vous vu ça, cette belle petite cuisson-là? Je ne sais pas pourquoi, dans le bois, je... tout le temps, ça coche. À la maison, je suis équipé, mais je ne suis pas équipé en frais de feu de bois, par exemple. C'est ça qui est un peu triste, c'est peut-être ça la différence. Mais je fais jamais de la belle viande de même à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de mon petit setup? Tu sais, ma petite, ma petite assiette, là, euh, bouche craffée, assez rapidos, prestos, en deux secondes? On goûte à ça. Là, toujours pour fêter un peu le début de la saison de la longue randonnée pour moi. C'est pour ça que j'ai traîné ma petite taille pillée avec moi et puis mon bon steak avec mes pétales. C'est comme... Euh, pour initier la saison de la longue randonnée au Mont-Mégantic, aujourd'hui, on a arrêté à grand ours Demain, on continue... Euh, à Franceville, je sais pas si c'est le parking du Granit ou quelque chose de même. Puis, euh, on, va avoir une, euh, on va avoir des belles journées là, pour pouvoir randonner la traversée des Monts Mégantiques. Beau petit feu, beau petit feu. Ouais. Puis, je dois vous dire que mon petit steak était vraiment sur la coche. Ouais. Je sais pas pourquoi, comme je disais euh, avant qu'il nous tombe un orage sur la tête, pourquoi que je fais du si bon steak dans le bois puis qu'à maison, c'est des semelles de bottes. On dirait que c'est un autre mindset, ça fait toute la différence. Puis moi, ben, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Accompagné de ce beau petit feu-là, je pense que ça sera pas trop long que je vais aller me coucher. Parce que... Il est quand même rendu au-dessus de 9 h puis on est à randonnée. Ça fait que les journées sont un petit peu plus difficiles que comme quand on est à la maison et qu'on fait du couch. Ça fait que moi, je vous souhaiter une bonne soirée, puis on s'envoie demain pendant le petit déjeuner.